de CP, représentant plus de 900 écoles dans 164 communes de France. Je trouve cela extraordinaire et encore une fois, merci à tous et à toutes et très belle cérémonie. Je pense que c'est utile qu'il y ait des clubs coup de pouce parce que, quels que soient les efforts faits par les enseignants, il y a toujours des enfants donc qui ont besoin d'avoir un coup de pouce pour réussir et pour lequel cet apport que nous constituons à travers nos clubs d'activités donc ludiques qui ne refont pas la classe après la classe mais qui viennent en petits groupes avec une posture bienveillante permettre aux enfants de leur donner le coup de pouce pour pouvoir grandir. Le prix coup de pouce des premières lectures est attribué à Paulette plus Johnny, Danelyse Heurtier et Marie Desbon et Alice Édition. Félicitations Chez Alice Édition, nous sommes ravis que l'histoire de Paulette et Johnny vous ait plu autant. Un immense merci pour euh, ce prix si spécial, ça nous touche énormément. Et surtout, j'espère que ce livre vous a bien appris à rester vous-même et à en être fier. Elle trébucha sur un méchant caillou. Avec qui Johnny ferait-il sa vie Jeannette, Chantal,